Bonjour à tous, ici davy du blog tonwebmarketing.fr et dans cette vidéo, je vais vous donner trois questions fondamentales à connaître pour savoir comment trouver des clients pour votre web entreprise. Alors, il s'agit de trois questions toutes simples et même si les réponses ne sont pas forcément faciles à trouver, d'avoir les bonnes questions, ça va vous permettre de vous diriger dans la bonne direction. Donc, ces questions, ce sont où se situent mes clients en ce moment même donc ça ça va vous permettre par exemple de savoir à quels endroits vous pouvez vous annoncer donc par exemple sur google sur facebook un événement en particulier une région en particulier donc de ne pas dépenser en publicité dans des endroits non ciblés et la liste peut bien sûr être complétée quand de nouveaux supports apparaissent avec de nouveaux événements ensuite la deuxième question c'est seront-ils encore ici demain donc c'est très important parce que c'est pas parce qu'ils sont ici aujourd'hui que ça sera pareil dans le futur donc privilégiez au début l'investissement sur les supports où vos clients seront là sur le long terme par exemple un magazine spécialisé pour créer des publicités que vous pourrez réutiliser plusieurs fois et donc limiter les coûts de création et enfin la troisième question c'est comment attirer l'attention donc là, la question finale qui va vous permettre de savoir quels sont les différents moyens à votre disposition pour créer l'intérêt et attirer l'attention de vos prospects sur votre offre. Est-ce que ça sera une bannière, une vidéo, un article, un coup de téléphone, etc. Et donc, sélectionnez en priorité pas les moyens qui vont attirer le plus de monde, mais les moyens qui sont le plus susceptibles d'être rentables vous pouvez effectivement avoir des moyens comme une publicité sur une chaîne publique qui va attirer beaucoup d'attention mais par contre une chaîne câblée pourrait être plus rentable car plus ciblée et les personnes sont plus réceptives même s'il y a moins de monde qui vont regarder cette chaîne donc c'est un exercice pas forcément tout simple mais notez d'ores et déjà ces trois questions sur une feuille de papier créer trois espaces dédiés et commencez à faire des recherches pour pouvoir y répondre le plus efficacement possible vous n'avez pas besoin d'avoir tout bon au début le but c'est d'avoir une base de travail et ensuite de corriger le tir au fur et à mesure de votre expérience donc merci d'avoir visionné cette vidéo retrouvez-moi sur youtube en vous abonnant juste au dessus ou alors sur ton webmarketing.fr à bientôt